Ah pardon, je suis placé. Je suis placée les gars pardon. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de... Noël, vous l'aurez compris, à cause de mon magnifique décor. Je fais une mise au point tout de suite, c'est écrit au lait sur mes chaussettes parce que c'était écrit Noël et j'ai perdu mon N. Voilà, que les choses soient claires dès le début. On se retrouve pour une recette de Gingerbread House. Mon accent est parfait. Vous pensez pareil que moi, j'en suis sûre. La recette va se diviser en deux parties. Une partie où on va préparer la pâte et une deuxième partie où on va construire notre petite maison toute mignonne. Ça va ressembler tout simplement aux maisons qu'on voit dans les films de Noël. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de gingembre moulu, de cannelle, de levure, de mélange de 4 épices, de sel, de farine, de sucre roux, de beurre mou, de miel et d'œufs. Vous aurez toutes les quantités en barre d'infos. Bonne année, grand-mère. Hey, tous avec moi. Alors, pour la première partie de la recette, on va mélanger notre beurre mou avec le sucre roux. Au foie électrique. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute mon miel et mes œufs. Voilà, donc là j'ai un mélange bien homogène donc avec mon sucre, mon beurre, mon miel et mes œufs. Je vais hop, mettre ça juste de côté. J'ajoute toutes mes épices dans ma farine. Vous avez vu mon assiette de Noël Elle est belle. Hein hop, je prends ma cuillère, je mélange vite fait grossièrement mes épices et ma farine. Et on va l'ajouter en plusieurs étapes. Donc là je vais commencer à en ajouter... Un petit peu à et je vais mélanger pardon avec mon foie électrique et après je travaillerai au doigt à la main au doigt c'est bizarre voilà quand ça commence à devenir un peu difficile avec le batteur électrique on passe à la cuillère on ajoute la deuxième partie si je rougis c'est pas que je suis gênée hein. c'est que j'ai chaud et je transpire de derrière les oreilles et ensuite troisième partie on fait le meilleur on joue avec la nourriture. Alors si la pâte est trop molle, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour bien qu'elle se détache de vos mains. Il faut bien que ça fasse une boule. Et voilà, une fois que vous obtenez une belle pâte, on va la filmer, la mettre minimum 30 minutes au frigo et on se retrouve. Et on se retrouve pour faire la maison alors on se retrouve euh, une petite heure après avoir mis ma pâte au frigo alors là on va euh, l'étaler, l'emporte-piécer, les faire cuire et ensuite on montrera euh, la petite maison alors euh, là je commence par couper ma boule en deux tout simplement parce que par rapport à la taille de la boule et à la taille de mon plan de travail ce ne sera pas possible donc je la coupe en deux et puis je commence à faire euh, les formes de ma maison que j'ai hop je vous montre ça tout de suite, que j'ai préalablement coupé. Je vous mettrai toutes les dimensions dans la barre d'infos pour faire la petite maison. La barre d'infos Hop Alors, on farine bien le plan de travail, on farine bien le rouleau et on y va. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte. Elle fait entre 1 et 3 mm. Ensuite, donc là, je vais prendre donc mes petits emporte-pièces fait maison, que je vais donc poser juste là et je vais couper pour faire la forme donc je ne l'ai pas précisé mais bien sûr ma maison aura deux murs sur les côtés et deux murs devant donc bien sûr toutes les formes on les fait en deux fois j'ai trop pardon mais c'est trop alors euh, là, j'ai mes deux côtés de la maison, mes deux faces de la maison, mes deux toits de la maison et ma petite cheminée j'ai fait deux petites ouvertures et une porte pour ma maison bah oui mes petits bonhommes ont besoin de rentrer par une porte dans la maison donc je vais faire cuire tout ça pendant 10 minutes à 180 degrés et euh, il me reste de la pâte donc j'en profitais pour faire des petits euh, bonhommes en pain d'épices j'ai acheté euh, ça je ne sais plus où si jamais je trouve un lien qui ressemble un petit peu avec en fait plusieurs moules pour Noël je vous mettrai pareil en barre d'infos et voilà, bah, c'est parti pour la cuisson et moi je continue mes petits bonhommes. Alors, on se retrouve euh, une fois que tous mes murs de ma petite maison sont cuits. J'ai préparé un petit glaçage royal, je vous mets toute la recette euh, en barre de description ou en bas quoi, dans la description. Et puis bah, maintenant, c'est parti, freestyle, décoration de la petite maison Alors on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo donc comme vous avez vu dans les petites images précédemment j'ai déjà décoré euh, mes murs, mon toit et tout le tralala et là je vais les monter alors soit si vous avez méga confiance vous pouvez les coller entre, entre eux en fait tout simplement avec le glaçage royal moi j'ai absolument pas confiance donc du coup j'ai fait un petit caramel et je vais coller tout ça avec du caramel Place au montage Voilà, donc ma maison est finie de décorer. Euh, vous la décorez vraiment à l'infini, comme vous le souhaitez. Vous pouvez soit la garder en déco pour le jour de Noël ou taper dedans comme des gros bourrins. Non, taper dedans euh, à manger, voilà, <rire> c'est tout. Il me reste de la pâte. Comme je vous ai dit, je vais l'étaler, la mettre avec une petite emporte-pièce, faire des petits bonhommes, les cuire 10 minutes à 180 degrés comme la maison. Et puis, bah voilà, moi je vous souhaite un super joyeux Noël. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Et puis... Salut à tous Allez, reprends-toi ma grande Et je voulais également tous vous remercier parce que j'ai passé la barre des 100 abonnés. C'est pas grand-chose, mais pour moi c'est beaucoup, ça me touche et ça me fait très plaisir. Et ben voilà, c'est tout. Allez, salut J'étais stressée J'arrive pas à dire merci, ça me stresse.